Alors, Victorien, 25 ans. Euh, Victorien, c'est quoi un papa Un papa, c'est... Euh... J'y ai pas vraiment réfléchi euh, <rire> avant, mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui va nous guider euh, dans la vie, qui va euh, prendre soin de nous, et qui va certainement euh, parfois être euh, très sévère, d'autres fois moins, mais qui, euh, qui saura faire la part des choses pour... Euh, nous transmettre le maximum de connaissances que lui, il possède, la mani... le maximum de son expérience pour que l'on sache se... se débrouiller sans lui, pour qu'il n'ait rien à regretter si un jour quelque chose nous arrive. Ok, Merci. Et deuxième question pour toi, qu'est-ce que ça sent un papa Le travail. <rire> merci beaucoup.